Bonjour à toi, bienvenue au champ d'amour des oiseaux Selon les réponses que j'ai obtenues directement Donc Hercolubus a une masse de plus de 13 000 fois, celle de la Terre Et à un moment donné, cette masse, comme il est un aimant, de la même manière que la Terre euh, donc sa masse aura un effet hein, Sur le champ électromagnétique terrestre Et selon moi Selon les réponses que j'obtiens Ce sera un arrêt du champ électromagnétique De notre planète Avec certaines conséquences Si tu veux le détail Je t'invite à aller voir sur mon blog, la page Mise en garde et recommandations, tu y trouveras le communiqué euh, Comment survivre aux tribulations, liste de survie. Et aussi le communiqué Que se passera-t-il si le champ électromagnétique terrestre s'interrompait Il y a eu un choc titanesque, il y a des éons de temps et qui concerne donc Hercolobus et notre Terre aussi. Ce qui fait que Hercolobus a justement un circuit qui le ramène régulièrement vers notre Terre. Et ça a des conséquences. Et pour donner plus de détails encore, je dirais qu'il est fort probable que euh, cette rencontre des deux champs électromagnétiques euh, provoque une transformation de l'air. Tu sais que l'air, c'est sous une certaine température, soit de l'eau, soit de la glace. Hein Donc en fait, ce qu'on respire... Euh, c'est de l'eau, d'une certaine manière, d'accord En tout cas, ça peut très vite se transformer en eau, suivant la température, et justement, il va y avoir euh, des effets de température intenses, et qui peuvent très bien, euh, comment dire, déformer, voire éventuellement déchirer, oui, une partie du champ électromagnétique de la Terre est provoquer de la grêle, euh, des tempêtes euh, et des tombées d'eau énormément aussi. Tout dépend de la, Terre, de la température qui fait à un endroit ou à un autre. Il se peut aussi que le ciel soit très noir euh, pendant plusieurs jours, nuit et jour pour différentes raisons parce qu'il peut y avoir aussi de grands tremblements de terre avec euh, la croûte terrestre qui se soulève euh, qui devient plus fragile et qui s'affaisse aussi euh, par endroits. Hum. Voilà, par certains se soulèvent et par d'autres s'affaisse. Ouais. Donc en effet, euh, il vaut mieux être loin des côtes loin des villes, et plutôt en hauteur, et si possible, en effet, sur du rocher, sur du solide. C'est tout à fait juste, selon moi, hein, aussi, ces mises en garde, ces recommandations-là. Et ce peut donc aussi que l'air soit extrêmement vicié par endroits, et qu'un masque, euh, vraiment des mesures particulières pour protéger euh, ses voies respiratoires soient nécessaires, ou rester chez soi bien calfeutré avec des linges humides euh, sur tous les, euh, les endroits euh, qui laisseraient passer l'air, euh, si l'air est vicié dehors. Hein Par ailleurs, c'est justement euh, dans cette période-là, que lorsque j'avais tiré les cartes sur le climax, j'avais des visions de chaos avec, euh, je voyais, toutes sortes d'engins de toutes formes dans les airs, euh, qu'on pourrait appeler des soucoupes volantes et autres, etc. Et sur Terre, je voyais énormément de... Euh, de forces de l'ordre, euh, ça, ça allait de la police, aux gendarmes, euh, aux militaires, partout, et, euh, et je voyais des soucoupes qui abductaient euh, des personnes, et de la même manière les forces de l'ordre qui raflaient le maximum de personnes dans toutes sortes de véhicules, euh, soit officiels, soit réquisitionnés. Voilà une grosse grosse panique tous azimuts et euh, un maximum de personnes emmenées euh, dans des camps dans des camps euh, soit les camps FEMA soit des camps souterrains. Euh, J'ai le sentiment que la la, la caste de d'esprits de, de, de, très très malfaisants qui s'imaginent nous euh, posséder euh, euh, souhaite euh, effectuer euh, ce qui est nommé euh, textuellement dans la Bible euh, souhaite effectuer la moisson la moisson euh, corps et âme d'un maximum donc d'êtres humains Ouais, c'est ce que je ressens. Donc, c'est ce pourquoi je fais cette capsule. Parce que je souhaite avertir, parce que chaque fois que mon âme me ramène sur ces événements, c'est toujours, toujours, toujours les mêmes avertissements. Il n'y a pas de changement depuis plus de un an et demi maintenant en aucun cas ne monte ni ne fait confiance, sous aucun prétexte, à euh, des soi-disant soucoupes volantes qui voudraient te sauver, te protéger de ce qui se passe sur Terre. Des événements, euh, tu vois, euh, géologiques, euh, climatiques, etc., euh, hein, qui, se passent, euh, qui se passent sur Terre. Pareil pour les forces de l'ordre, ne leur fais pas confiance, ne monte pas dans les camionnettes, dans les bus, ne, ne les suis pas, ne réponds pas à l'appel, reste chez toi, s'ils rentrent de force dans les maisons pour venir chercher les gens, cache-toi. Euh, je, je préfère vraiment, vraiment passer cet appel et prévenir, parce que... Je te dis, c'est chaque fois les mêmes visions que j'ai. Elles se sont répétées souvent depuis plus d'un an. Donc, euh, ça va toujours, toujours dans le même sens. Ne monte dans aucune soucoupe volante et ne fais pas confiance aux forces de l'ordre, sous aucun prétexte. Attends-toi à ce que ces, ces événements arrivent. Prépare-toi, sois prêt psychologiquement, moralement, euh, physiquement, Tiens-toi en bonne santé, prépare-toi en faisant des réserves, etc., etc. D'accord Des réserves d'eau, de nourriture, de médicaments si tu en as besoin. Euh, des réserves de savoir, hein, et de savoir-faire et d'outils pour l'autonomie. Euh, le, <coughs> le sac de survie aussi, au cas où tu dois partir hein, euh, en nomade. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui peut se passer, d'accord Fais plutôt confiance en ta lucidité, fais plutôt confiance en ton cœur, en ta boussole, hein, qui est ton cœur, ce que te dis, ton cœur, ton âme, ton corps. Euh, fais confiance en ta capacité de prendre du recul, de, même dans la panique, de lâcher la panique, de prendre un arrêt. 30 secondes, 2 secondes, 1 seconde pour réfléchir, pour retrouver ton calme, ta boussole intérieure Et décider ce que tu vas faire pour ne pas décider n'importe quoi Pour qu'on ne te fasse pas faire tout et n'importe quoi Qu'on ne te fasse pas croire tout et n'importe quoi Afin de bien te préparer à toute forme d'éventualité Merci de ton écoute et merci de partager ça me paraît vraiment très, très, très, très important. Parce que ces événements-là dont je te parle, ils ne vont pas arriver demain tout de suite. Non, ça ne me paraît pas, euh, pas du tout euh, le cas. Mais j'ai parlé de ça dans une ou deux capsules déjà l'année dernière, ok Et j'en reparle maintenant. Euh, et j'en reparlerai peut-être ou peut-être pas mais en tout cas, voilà, c'est maintenant que ça me vient, l'idée euh, et la pulsion d'en parler. Donc, euh, c'est que, voilà, je, je suis l'alignement de mon âme et de mon cœur, donc je le fais maintenant, même si c'est pas pour tout de suite que ça va arriver. Mais c'est peut-être bien d'avoir ça dans un coin de ta tête, de ton esprit, et, et que ça ait eu le temps de circuler auprès d'un maximum de personnes. Merci Merci, merci.